Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 23 au 29 mars. Euh, N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît ou de vous abonner. Je vous rappelle que nous donnons des consultations, Zoé et moi, et que euh, vous pouvez aussi euh, nous poser des questions euh, sur nos réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram, Facebook, et euh, au cours du live du mardi soir de 21h à 22h. Mais attention, n'oubliez pas votre vidéo du mois! Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, on a euh, quand même des événements importants. Hein? D'abord, l'entrée de Saturne en Verseau, Je vous en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais là, elle est franchement euh, entrée dans le signe. Alors, elle ne va euh, faire qu'un pas. Hein. En fait, elle va aller sur le premier degré et puis euh, après, elle va rétrograder et revenir. Euh, euh, bien évidemment euh, en Capricorne, mais bon pour l'instant en tout cas elle est en bon aspect avec votre premier décan, et elle vous donne le sérieux nécessaire si vous voulez monter un projet, euh, ou alors les, les, vous aurez une équipe de gens sérieux autour de vous, euh, vous euh, ne prendrez pas les choses à la légère, et c'est ça qui est important euh, avec un aspect de Saturne, il faut prendre les choses au sérieux. Alors évidemment pas trop non plus, hein, faut pas exagérer, mais euh, bon, le sérieux est requis, de même que la patience, le temps, euh, la longueur... Euh, bon, c'est vrai que c'est des choses que, qui ne sont pas trop dans votre nature, mais il va falloir euh, de toute façon les accepter si vous voulez euh, progresser. Et puis il y a aussi une nouvelle lune, euh, je vous en parle parce qu'elle est dans votre signe, hein, elle est dans votre premier décan toujours, euh, et évidemment elle est en bon aspect avec Saturne, donc c'est une bonne nouvelle lune qui montre bien, étant donné qu'elle est nouvelle, qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie et que si ça n'est pas encore là, ça va venir, mais vous allez certainement démarrer quelque chose d'important euh, sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, dans une volonté de prendre votre indépendance, de vous libérer euh, de l'espace et du temps euh, pour vous. Hein? Ça peut être aussi euh, pour certains un départ à la retraite par exemple, mais bien assumé, bien préparé. Hein? Dimanche sera une bonne journée avec la Lune en, en Gémeaux, alors peut-être vous serez par Mons et par vous, ou alors vous irez rendre visite aux uns et aux autres, en tout cas vous bougerez beaucoup et euh, Peut-être que ce sont les autres aussi qui se bougeront et qui viendront euh, euh, vous rendre visite, hein, frères, sœurs, euh, voyez petite parenté. Hein, ce sont eux euh, qui seront autour de vous euh, ce dimanche. Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine. Euh il y a l'entrée de Saturne en, en Verseau, vous devez déjà la sentir hein, depuis un petit bout de temps. Hein. Pour beaucoup, il peut s'agir d'une séparation, d'un divorce, d'un euh, ou alors de quelque chose que vous attendez, une promotion par exemple qui n'arrive pas. Euh, euh, bon bref, vous êtes un petit peu euh, bon, renfrogné et euh, vous n'êtes pas du tout euh, confiant euh, dans l'avenir c'est possible hein, que euh, avec Saturne vous soyez obligé de repasser sur quelque chose sur quoi vous êtes déjà passé. C'est-à-dire qu'en fait euh, vous pensiez avoir dépassé une situation, mais elle se représente avec Saturne, qui représente toujours le passé, hein, donc c'est le passé qui revient dans le présent et c'est vraiment pour le tout, tout début du signe, hein, parce que Saturne, elle va pas aller très loin et elle va euh, rétrograder. Deuxième aspect, alors celui-là il est vraiment sympa, c'est un aspect de Vénus qui est toujours euh, euh, chez vous, euh, hein, bien placé, etc. et alors elle fait trois aspects vraiment euh, sympathiques, un trigone avec jupiter, un, un autre avec mars, et un troisième avec pluton. Donc à mon avis, il y a quand même de la passion dans l'air. Hein, pour ceux du 3e décan, euh, c'est pas possible autrement. Alors justement, bon, la passion c'est une bonne chose, hein, on a des sentiments très vifs, très forts, très profonds, euh, mais on peut aussi être un petit peu jaloux, un petit peu possessif, un petit peu exclusif. Hein, et quand je dis un petit peu... Euh, euh, donc euh, essayez de contrôler hein, le côté euh, qui peut vous desservir et vous vivrez à fond à ce moment-là, ce bon aspect de Vénus qui peut aussi correspondre à une rencontre qui tout d'un coup vous fait découvrir tout un univers sensuel, érotique, vous voyez? Ça peut être vraiment quelque chose de très... Comment dire? De très fort, hein, très intense! Lundi, ce sera une bonne journée, vous aurez euh, la lune euh, du poisson, et euh, donc euh, bah vous pourrez euh, échanger avec euh, des amis, euh, euh, peut-être euh, parler de, euh, de vos amours, si jamais vous êtes euh, de ceux qui vivent des amours passionnés et intenses. Euh, en tout cas, euh, bon, il y aura aussi évidemment de l'entraide, de la solidarité, euh, comme souvent lorsque la Lune est en Poissons. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien une très bonne nouvelle, c'est l'entrée de saturne en Verseau, parce qu'elle va être en harmonie avec vous et que vous allez pouvoir construire du solide. Alors autant vous avez, euh, il y a quelques années, eu cette dissonance, euh, je parle au premier er décan, cette distance de Neptune qui vous a mis, ou dans la précarité, les emplois instables, etc., autant là vous allez être dans la stabilité, vous allez trouver quelque chose où c'est même déjà fait, hein. souvent Saturne s'annonce longtemps à l'avance, euh, vous avez trouvé le job où vous pouvez vous installer et où vous êtes sûr que vous allez pouvoir rester au moins euh, Hein, au moins deux ans hein, avec euh, avec Saturne, euh, ça va durer à peu près deux ans. Donc euh, bon, sérieux, sens des responsabilités, euh, vous allez euh, pouvoir attraper hein, toutes ces qualités de saturne, et puis si vous pouvez les garder, hein, ce sera encore mieux. Deuxième aspect, mais il est un petit peu moins important quand même, hein, euh, c'est un aspect de vénus qui se trouve chez votre voisin euh, du taureau, donc elle va bientôt rentrer chez vous, et pour un petit bout de temps, hein, euh, donc elle est dans le troisième e décan, c'est la semaine prochaine qu'elle va rentrer chez vous, euh, elle est en, en harmonie à la fois avec jupiter, avec mars et avec pluton. Alors elle est dans votre secteur 12, hein, c'est sûr que peut-être ça vous concerne pas directement, il est possible que ce soit l'un de vos proches qui, tout d'un coup, se trouve très amoureux, ou vive des, des aventures très euh, sulfureuses, et que, bon, vous qui aimez bien raconter des histoires, vous aimez bien en écouter aussi. Donc vous serez à l'écoute de l'un de vos proches, ou alors vous pouvez aussi être secrètement amoureux, euh, de quelqu'un qui fait pas attention à vous, et alors vous êtes là, vous espérez, vous euh, vous imaginez des scénarios, euh, euh, bref vous êtes un petit peu dans l'imaginaire, hein, la 12, la maison 12 représentant euh, une grande partie de, de votre imaginaire. Euh, alors essayez de pas vous faire trop de films, hein, parce que quand on se fait des films, à un moment ou à un autre on risque d'être un peu déçu quand même. Mardi et mercredi, euh, la Lune sera en bélier, sera la nouvelle Lune d'ailleurs, hein, du bélier, donc euh, l'amitié est vraiment au premier plan, hein, avec cette nouvelle Lune. Je vous en ai déjà parlé euh, hein, la, la semaine dernière, puisque le soleil était entré en bélier. Euh, donc, euh, bon, vous continuez sur cette lancée euh, d'être solidaire de certains amis ou de. de d'un parti politique, de, vous voyez, il y, y a vraiment le côté euh, entraide et solidarité. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, euh, bon, il y a des aspects euh, qui sont pour l'un à mon avis très moyens et pour l'autre, excellents. Euh, L'aspect moyen, c'est l'entrée de Saturne en Verseau, le Verseau pour le Cancer étant un secteur d'argent. Et alors quand Saturne s'en mêle de nos finances, eh bien on est obligé un petit peu de se restreindre, euh, il faut faire des économies, euh, il faut peut-être mettre de côté aussi parce que Peut-être que vous avez l'intention d'acheter quelque chose. Et alors si vous êtes vendeur hein, avec saturne dans ce secteur, et eh ben ça va pas être facile, hein. donc euh, prenez-vous... Euh, essayez de vous y prendre à l'avance si jamais vous avez besoin de vendre, parce que vous avez besoin d'argent par exemple, essayez de vous y prendre à l'avance et puis de faire feu de tout bois et de ne pas hésiter Hein, à baisser un petit peu votre prix, si vous voulez absolument vendre. Deuxième aspect très, très sympathique, alors celui-là c'est Vénus qui occupe euh, le Taureau, euh, donc un signe, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, hein, un petit peu ambigu à la limite entre amour et amitié, et alors là, euh, bon, Vénus elle fait des aspects euh, terribles, hein, formidables, euh, Trigone avec Jupiter, à Trigone avec Mars, Trigone avec Pluton, il y a un côté extrêmement sensuel, sensoriel, un petit peu sulfureux avec Pluton, alors je ne sais pas si vous avez envie de séduire quelqu'un, vous aurez des armes à votre disposition, euh, en tout cas si vous êtes du troisième e décan, parce que les autres décans ne reçoivent pas ces aspects, et puis comme c'est des planètes rapides, ça n'a pas vraiment d'influence. Les planètes lentes encore, euh, bon, elles ont, euh, peuvent avoir de l'influence sur d'autres décans, mais les planètes rapides comme ça, c'est vraiment euh, le décan qui est concerné. Et donc là, c'est votre troisième décan. Alors si vous faites une rencontre, il est possible euh, que ce soit euh, euh, quelqu'un qui va fortement euh, vous impressionner. Hein. Lundi, la lune occupera les poissons, alors euh, est-ce que vous seriez en RTT, ou est-ce que vous travailleriez de chez vous? En tout cas vous aurez un, un sentiment d'espace, de liberté, de pouvoir faire comme vous l'entendez, n'en faire qu'à votre tête, enfin vous voyez, ce sera bon, assez agréable. et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine, il euh, y a un événement important. Hein, je ne vous le cache pas, euh, ça n'est pas toujours facile à vivre, c'est l'entrée de Saturne en Verseau elle va pas rester très longtemps cette année, mais elle va revenir l'année prochaine et euh, elle est face à vous, hein, c'est- à dire que ma foi euh, vous pouvez avoir des ennuis avec... Euh, un partenaire, que ce soit un partenaire professionnel, un associé par exemple, ou avec un partenaire affectif, c'est-à-dire votre ami ou conjoint, les choses ne vont plus comme vous le voudriez, euh, vous vous ennuyez dans la relation, ou la personne... Bon, il est possible aussi que la personne ne soit pas bien et que vous vous sentiez un petit peu obligé de rester avec elle ou avec lui. Vous voyez, il y a une notion un peu de contrainte, hein, puisque Saturne est dans le signe de, de la contrainte, le Verseau, et de devoir, parce que Saturne, c'est la planète du devoir. Euh, donc euh, voilà, c'est... On peut pas dire que ce soit extrêmement réjouissant. Hein. À côté de ça, eh bien il y a Vénus pour le troisième e décan, qui est, brille vraiment tout en haut de votre ciel et qui fait de très bons aspects, elle est en bon aspect avec Jupiter, avec Mars, avec Pluton, donc si vous avez un objectif à atteindre, c'est le moment. Mettez la gomme hein, parce que vous allez pouvoir peut-être signer un contrat, trouver un accord, vous entendre avec quelqu'un, et alors vraiment bien vous entendre, hein, parce que ça va porter ses fruits. On, on est... ça se passe en, en taureau, c'est un signe vraiment de, de prospérité, et il est possible que donc l'accord que vous allez signer ou le contrat eh bien soit très fructueux sur le plan euh, financier. Euh, sur le plan amoureux, bon, je ne peux pas dire grand chose étant donné que ça n'est pas un secteur amoureux de votre thème. Mardi et mercredi, la lune sera en feu <rire> dans le signe du bélier, ce sera la nouvelle lune d'ailleurs, hein, et elle est bonne pour euh, votre premier er décan, hein, euh, elle est en bon aspect avec saturne, donc peut-être que saturne vous fera moins, vous ennuiera moins, que l'autre sera euh, plus arrangeant ou euh, que vous ferez moins de soucis pour lui ou pour elle. Hein? Euh, donc, euh, bon, euh, prévoyez euh, la possibilité, en tout cas, de prendre un petit peu de distance avec euh, avec ce qui peut vous, vous soucier éventuellement si vous êtes du premier décan. Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine. Deux choses, d'abord l'entrée de saturne en Verseau. Saturne, vous le savez, c'est la planète de la rigueur, du devoir, du sens moral, de euh, qui représente vraiment ce qu'on construit, hein, et euh, elle va occuper donc pendant pas longtemps, hein, parce qu'elle va reculer puis elle reviendra hein, en Verseau, qui est donc votre secteur du travail, de la forme, de la vie quotidienne, des détails. Hein. Donc j'ai bien peur qu'avec Saturne dans ce secteur, vous fassiez du souci pour pas grand-chose! Euh, C'est-à-dire que vous accorderez trop d'importance à des détails, et que peut-être votre nature un petit peu hypochondriaque va se manifester, que vous aurez peur des maladies, de, de, de telle et telle autre chose. Euh, euh, si vous voulez, avec saturne, la seule émotion qu'on peut avoir, euh, c'est quand même de la peur, hein, c'est pas du tout de la joie. Un autre aspect, et alors cette fois excellent hein, pour le troisième décor, mais j'espère qui peut avoir des retombées dans les autres décans, c'est euh, un aspect de Vénus qui occupe le troisième décan du Taureau, qui est donc en, en harmonie avec votre troisième décan, et avec Jupiter, et avec Mars, et avec Pluton. Donc euh, je veux dire vos amours, hein, si vous êtes le 3e décan, vont euh, avoir un, un caractère je dis pas exceptionnel, hein, parce que quand même c'est pas une conjonction, hein, donc c'est vraiment, c'est un bon aspect. Donc c'est plus une ambiance, vous voyez, que des événements particuliers. Mais vous pouvez, c'est vrai, être invité euh, dans une soirée, euh, quelque chose d'un petit peu mondain, et euh, bah, vous allez tomber sur des gens qui vont vous plaire hein, d'une manière ou d'une autre, et euh, elles vous plairont à la fois sur le plan sensuel, physique, et sur le plan intellectuel euh, également. Donc euh, bon, on sait jamais, vous pouvez démarrer euh, peut-être une relation. Vendredi et samedi, la Lune occupera euh, le Taureau, donc elle sera euh, en bon aspect avec vous euh, et, et avec Vénus hein, évidemment. Donc euh, je pense que cette fin de semaine euh, euh, si vous avez des invitations, par exemple, acceptez-les, précipitez-vous, parce que ce sont des occasions, euh, en tout cas euh, ce sera une occasion peut-être de faire une rencontre et puis euh, de voir euh, bon comment les choses évoluent, hein, laissez euh, du temps au temps. Balance et ascendant balance, dans votre horoscope de cette semaine, une très bonne nouvelle, c'est deux, deux bonnes nouvelles même. Euh, D'abord l'entrée de, de Saturne en Verseau. Alors c'est excellent pour vous parce que vous êtes en train de construire, de construire du solide, quelque chose qui est dans l'air du temps depuis, euh, un, depuis longtemps, hein, ce pas nouveau du tout. Avec Saturne euh, hein, Saturne en verso, on peut faire du neuf avec de l'ancien, on peut euh, redonner, euh, si vous voulez, une autre forme à quelque chose qui existait déjà. En tout cas, euh, c'est ce que vous allez faire va être très constructif, et va certainement vous mettre vous en valeur, parce que Saturne vous représente aussi. Hein. C'est le deuxième maître de la balance, donc elle va se trouver dans le secteur 5, qui est un secteur d'image, il est possible que votre réputation grandisse, s'améliore, que tout d'un coup vous, vous découvriez des ambitions que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent. Hein? Euh, donc ça, c'est un très bon aspect. Puis il y a un deuxième bon aspect aussi qui va concerner vos finances puisque Vénus, dans le 3e décan du Taureau, donc c'est votre 3e décan là qui va être concerné, va former de très bons aspects avec à la fois euh, Jupiter, Mars et Pluton. Donc je ne dis pas que vous allez avoir trois rentrées d'argent, mais quand même, euh, peut-être qu'il y en aura deux... Euh, enfin je sais pas, il y a en tout cas, euh, euh, vous allez ou pouvoir vendre quelque chose ou toucher de l'argent d'une assurance ou euh, euh, je ne sais pas, moi, euh, en tout cas c'est de l'argent qui, qui n'a rien à voir avec votre salaire habituel, hein. c'est de l'argent qui vous arrive d'une autre manière. Euh, côté cœur, bon c'est un petit peu moins euh, positif dans la mesure où euh, c'est le secteur 8, le secteur taureau et donc euh, bah, votre chéri, il ou elle peut être drôlement jaloux sous cette configuration. Donc rassurez-le ou rassurez-la une bonne journée dimanche avec la Lune en Gémeaux hein, puisque vous pourrez vous évader, alors peut-être vous irez à la campagne euh, chez des amis, ou si vous habitez à la campagne vous irez en ville, <rire> voir de la famille, en tout cas y, vous bougerez et ça vous changera drôlement les idées. <musique> scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, euh, deux événements, euh, et en premier lieu l'entrée de saturne en Verseau. Alors bon, vous avez déjà subi Uranus hein, depuis deux ans, de 3 ans, et maintenant voilà que c'est saturne. Alors Uranus vous demandait des changements, saturne est conservatrice. Alors que faire hein, devant euh, euh, une configuration qui tire un peu peu à eu et à dire parce qu'Uranus est toujours là, hein, et vous demande bien entendu de progresser, de d'accepter tout ce qui peut être nouveau, différent, vous vous faire entrer dans un nouvel univers ou ou changer aussi vos comportements euh, amoureux par exemple, hein. euh, donc et, et que faire donc de, de Saturne qui va au contraire vous demander de rester qui vous êtes, de ne pas changer, de ne pas bouger, hein, de ne pas évoluer. Donc euh, je ne sais pas ce que vous allez choisir. Saturne euh, en Verseau est chez elle, hein, donc elle est forte, mais Uranus est la plus lente et donc elle est forte aussi. Euh, J'avoue que j'ai du mal à interpréter cette configuration. Hein. Deuxième aspect, et celui-là alors très agréable, c'est euh, l'opposition de Vénus depuis votre depuis le Taureau, 3e euh, décan, elle est en bon aspect avec des planètes qui sont elles-mêmes en bon aspect avec vous, c'est à- dire Jupiter, hein, Mars et Pluton. Alors là attention, ça va être un feu d'artifice euh, sur le plan sentimental, sensuel, certainement, vous avez peut-être trouvé chaussure à votre pied, quelqu'un qui est à la hauteur de vos attentes sur le plan euh, hein, sensuel, et euh, bah, vous allez passer des moments euh, qui peuvent être sensationnels. Hein? Mais bon, ça va dépendre de votre thème natal, de ce que faisait Vénus le jour de votre naissance, vous voyez, il y a plein d'autres facteurs. Moi ce que je vous donne, c'est un une interprétation brute comme ça, hein? mais il y a évidemment euh, d'autres planètes dans votre thème, il y a votre ascendant et tout ça peut moduler un petit peu euh, hein, mon, mon interprétation de la conjoncture. Lundi, la lune occupera les poissons, euh, un excellent signe pour vous sentir euh, plutôt euh, bien euh, apprécié par les autres, peut-être qu'on vous fera des compliments, mais je pense que c'est surtout que vous serez content de vous, ce qui n'est pas fréquent hein, et vous ne le montrerez probablement pas, mais avec la lune, c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de soi, donc vous serez hein, euh, en, en phase avec vous-même et, et plutôt content de vous. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, alors j'ai plutôt des bonnes nouvelles pour vous. Hein. D'abord avec l'entrée de Saturne en Verseau, c'est important parce qu'elle ne change de signe que tous les deux trois ans, hein. donc euh, bon, elle va rester au tout tout début du Verseau, elle va retourner en Capricorne, puis elle reviendra à la fin de l'année en Verseau, et en Verseau elle est en, en harmonie avec vous, c'est-à-dire que vous construisez du solide. Alors que ce soit sur le plan des relations avec votre entourage, hein, qui est représenté par le Verseau, sur le plan aussi du travail et de la volonté peut-être d'ajouter une corde à votre arc, c'est-à-dire euh, soit de développer euh, une nouvelle activité, ou alors d'apprendre quelque chose en plus, euh, ce qui correspondrait quand même bien à Saturne qui est la planète de, de la connaissance. Euh, donc tout ça euh, vous permettra euh, disons d'avoir plus de poids dans votre vie professionnelle et de prendre plus de place et d'importance. Hein. Euh, autre aspect euh, positif hein, c'est euh, bah, celui de Vénus, même si elle n'est pas complètement en rapport avec vous, elle va créer une ambiance vraiment agréable, étant donné qu'elle forme des aspects euh, hein, formidables. Alors d'abord elle est en taureau, hein, comme la semaine dernière, donc elle est chez elle, elle est très forte, et ensuite elle est en bon aspect avec Jupiter, avec euh, Mars et avec Pluton. Donc il y a une espèce de sensualité dans l'air, je ne sais pas si vous la sentirez, hein, euh, mais en tout cas, euh, si, ça va dépendre de votre ascendant, hein, évidemment. Mais bon, si vous êtes sensible à cette conjoncture, je peux vous dire que vous allez avoir euh, les sens, euh, tout est moustillé, euh, le cœur qui bat un petit peu plus vite. Euh, et euh, bon, euh, ma foi, euh, vous ne détesterez pas du tout ça, hein, au contraire. Deux journées sympathiques, mardi et mercredi, avec la lune en bélier. Bon, vous êtes sagittaire, ça veut dire que vous, vous saurez vous mettre en avant, passer avant les autres, montrer, euh, mettre vos qualités en évidence, et ça c'est euh, tout à fait honorable. Hein, euh, euh, D'ailleurs vous serez, vous euh, vous comporterez de manière assez euh, loyale hein, et, et droite, euh, donc euh, c'est important. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, la bonne nouvelle c'est que Saturne vous quitte hein, euh, provisoirement. Bon, elle euh, vous quitte pour quelques mois, ben elle reviendra terminée, euh, mais très peu, hein, elle restera pas très longtemps dans votre signe. Donc elle entre en Verseau, votre second signe, c'est le second signe après le vôtre, et symboliquement il représente vos avoirs, euh, vos acquisitions, euh, votre argent, l'argent que vous gagnez. Alors on peut interpréter de deux manières. Hein. Soit vous allez acquérir quelque chose d'important, euh, euh, un terrain à bâtir, une maison, euh, euh, quelque chose de solide, vous voyez, de la pierre ou de la terre. Soit euh, bon, euh, vous allez euh, un petit peu manger votre pain noir, comme on disait dans le temps, euh, sur le plan financier, il va falloir faire attention, surveiller vos dépenses, vous serrer un peu la ceinture, pour euh, X raisons, hein. euh, ça dépend beaucoup du reste de votre thème que je, dont je ne dispose pas. Mais euh, bon voilà, il y a ces deux possibilités avec saturne, soit donc euh, de construire euh, parce que vous allez acheter, soit euh, de mettre de l'argent de côté, ou de, hein, de dépenser moins. Un autre aspect formidable, celui-là, mais très rapide hein, et plus beaucoup plus léger, euh, c'est euh, Vénus qui va se trouver dans le troisième e décan euh, du Taureau, en bon aspect avec Jupiter, en bon aspect avec Pluton, avec Mars, avec toutes les planètes qui sont dans votre 3e décan. Donc forcément, il y aura de la douceur dans l'air, de la sensualité, des sentiments peut-être intenses, profonds, hein, peut-être vous serez heureux avec quelqu'un, c'est possible, hein, et que ça rendra les autres jaloux. En tout cas, bon, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à sortir, à aller là où il y a du monde, on ne sait jamais, pour y rencontrer quelqu'un et ça, ça fitra euh, tout de suite! Hein? Euh, c'est vraiment... Euh, bon je vous dis, c'est chimique, hein? il, y a, il peut y avoir une attraction euh, très très forte avec quelqu'un. Vendredi et samedi, de bonnes journées avec la lune euh, en taureau, euh, donc euh, vous serez très valorisés, hein, par cette... déjà le, le taureau il, il sait se mettre euh, en valeur, mais euh, donc euh, vous, étant donné qu'il y a Vénus hein, qui euh, vous fait tous ces bons aspects, hein, vous allez passer une fin de semaine vraiment où euh, hein, vous sentirez euh, tout d'un coup que vous n'avez euh, plus cette espèce de, de, de regard sur vous-même qui n'est jamais euh, très gentil, hein, vous vous regardez avec dureté, et bien là, ce sera plus du tout le cas! Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, événement, hein, ça n'a pas eu lieu depuis 29 ans, 28-29 ans, Saturne entre chez vous, mais vous devez déjà le sentir depuis un petit bout de temps. Hein. Donc, euh, alors, c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose, hein, euh, toujours avec Saturne. Souvenez-vous, 91, 92 qu'est-ce qui s'était passé si vous étiez nés, hein? parce que bon, <rire> c'est pas sûr que vous étiez nés, mais en tout cas si vous avez un, un petit peu de bouteille, euh, essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé en 91-92 parce que bon ça se répète, hein? Saturne c'est le passé qui revient ou vous aider à reconstruire quelque chose dans le présent, ou euh, vous demander de revoir votre copie parce que vous n'avez pas réglé le problème qu'il a euh, symbolisé euh, précédemment. Hein euh, donc il y, y a deux possibilités, euh, soit euh, donc le passé qui se représente et qui vous permet de construire un futur, ou alors euh, qui vous demande de euh, revoir, euh, de repasser sur, ce, sur quoi vous êtes déjà passé. Euh, autre aspect important, c'est toujours Vénus, hein, on en a déjà parlé la semaine dernière, elle était dans le deuxième e décan, euh, là elle arrive dans le troisième e décan du Taureau, donc euh, hein, c'est un, un signe angulaire de votre thème, c'est important. Euh, elle fait que des bons aspects, donc très certainement vous allez avoir ou des visites chez vous, ou quelqu'un va s'installer chez vous pour quelque temps, et ça va vous faire très plaisir, et ça peut être aussi quelque chose de d'amoureux, de sensuel, de de, de très, euh, comment dire, un petit peu sulfureux hein, Vénus-Pluton. Euh, donc euh, bon, c'est difficile de savoir hein, sans, sans votre thème, mais euh, alors peut-être quelqu'un du passé peut aussi vous faire signe, et puis alors ça va complètement vous remuer intérieurement hein, assez, assez fortement. Une bonne journée de dimanche avec la lune en gémeaux, euh, donc vous serez plutôt content de vous, content de votre semaine, on ne sait jamais. Euh, C'est... Euh vous vous regarderez dans la glace, vous vous trouverez pas mal, vous vous ferez des compliments à vous-même, ou alors ce sont les autres qui vous feront des compliments. En tout cas, ce sera une, une journée très agréable! Musique poisson Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine. Euh, L'arrivée de Saturne en Verseau. Donc bon, elle est dans votre 12e secteur, elle est pas trop mal placée en 12, hein. euh, ce n'est pas euh, du tout une, euh, un mauvais séjour pour elle. Elle est en Verseau, elle est dans son dans son signe hein, puisque avant la découverte d'Uranus, euh, c'était Saturne qui dominait le Verseau. Donc euh, je peux pas dire que vous en aurez vraiment euh, des retombées, hein. mais euh, bon, peut-être que au niveau euh, tout simplement de vos, vos croyances, euh, de, de, de votre foi si vous êtes religieux, vous euh, voyez de domaines euh, comme ça qui sont complètement euh, pas concrets, hein, de domaines spirituels, eh bien la présence de saturne va peut-être vous remettre les pieds sur terre et que vous allez vous demander si ce en quoi vous croyez euh, est logique, parce que Saturne, elle est euh, vraiment dans le, la raison et la logique. Deuxième aspect et celui-là vraiment excellent pour le 3e décan, c'est Vénus. Hein, elle est euh, à présent dans le 3e, enfin elle va rentrer dans le 3e décan du Taureau et elle va faire bon aspect avec euh, Jupiter, avec Mars et avec Pluton. Euh, donc euh, bah, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de cœur ou ce quelqu'un va avoir un coup de cœur pour vous, et alors il y aura une atmosphère hein, un petit peu hot, ça va être assez chaud, mais bon, ça peut rester platonique, hein, je ne vous le cache pas, dans la mesure où on est dans un secteur 3, donc un secteur Gémeaux, et que ça reste en général plus dans la tête, vous voyez, que dans les faits euh, concrets. Euh, bon, je ne vous dis pas que ça va pas se concrétiser, mais bon, il y a quand même des chances pour que ça reste très cérébral. Deux journées agréables, vendredi et samedi avec la lune en taureau, donc elle va passer euh, conjonction sur Vénus. Donc franchement, hein, si vous êtes du 3e décan, hein, bonne fin de semaine, hein, vous serez content, il y aura quelque chose qui va vous mettre en joie ou qui va vous donner du plaisir hein, tout simplement parce que c'est vrai que la conjonction Lune-Vénus en Taureau, pour vous c'est rien que du plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine hein, j'espère. Euh, euh, si pendant ce temps, vous voulez un petit peu plus d'horoscope, vous savez où vous pouvez aller sur mon site euh, RTL Astro, sur le site du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez appeler aussi le 3210. Je vous dis bye bye à la semaine prochaine.